Je suis Juliana, je suis membre de l'association Gaïa 21 depuis un mois maintenant. Donc, notre association, c'est une association qui milite pour le développement durable. Notre objectif de base, si je peux l'appeler ainsi, c'est en fait de rendre les êtres humains plus respectueux de l'environnement. On s'est rendu compte en fait qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient faire quelque chose mais qui ne savent pas quoi faire exactement. Il y en a beaucoup de gens qui pensent également qu'être euh, respectueux de l'environnement, ça coûte de l'argent, mais en fait, ce n'est pas toujours le cas. Et on essaie aussi de réduire un peu la distance entre euh, les euh, consommateurs et les acteurs. Donc, on a divers euh, projets, euh, outils et programmes. Tout est adapté sur mesure pour nos euh, collaborateurs et on essaye de les faire respecter le plus possible euh, l'environnement. Et puis, si je peux passer à la partie du message, bah, je pense que l'atmosphère ici alternative, Alternativa, c'est très bien. Il y a beaucoup d'associations qui sont venues, je suis moi-même étonnée. Je n'ai jamais participé à ce festival, mais je le trouve très bien. Je pense que les gens qui vont être ici vont vraiment être plus conscients de beaucoup de sujets importants. C'est très varié. Il y a des associations qui représentent à peu près tout. Et je trouve que ça va vraiment donner quelque chose de très positif à la fin.